Voilà, un mini tutoriel encore pour Photofiltre avec une image en fond foncé, plus colorée en tout cas. Voilà, donc je clique sur « Ouvrir ». Je choisis une photo avec un fond foncé. J'ouvre en grand, bien sûr. Euh, je vais sélectionner ici euh, les mots que je veux enlever. « Of course I can ». Et je sélectionne « Remplir ». Donc, maintenant que la petite flèche blanche est active... Je clique sur la forme qui me convient. Je pense que rectangle, c'est bien. Donc, euh, je mets rectangle. Voilà. Et ça disparaît automatiquement. Donc, ensuite, je prends ma petite pipette et je vais prendre, par exemple, cette magnifique couleur euh, rose et euh, mon petit pot de peinture. Et je vais remplir les espaces dans leur moindre recoin de façon à ce que... Tout soit en rose et si je ça ne me plaît pas et eh bien je change voilà je peux changer absolument très facilement il me suffit ensuite d'aller sur fichier et de faire enregistrer comme d'habitude voilà c'est fini